Bah, bonjour à tous, je ne vous vois pas trop encore, ça fait un peu bizarre. Euh, et ben, du coup, euh, Merci Sylvie de m'avoir sollicité pour remplir euh, l'agenda, et du coup euh, je suis content de vous présenter euh, euh, des réflexions que j'ai sur euh, mon projet actuel, que je réalise en Finlande, donc. Et, et donc le, le travail en général est sur... Euh, l'idée de diversifier les modes de gestion de la forêt. Et donc, je vais vous présenter euh, en quoi cette diversité de gestion pourrait euh, contribuer à maintenir la biodiversité dans les paysages forestiers. Donc, j'ai un regard qui est plutôt orienté sur les forêts euh, boréales, mais j'ai essayé quand même de lire aussi sur les forêts tempérées. Donc, j'espère que euh, ça parlera aussi aux, aux forestiers du euh, milieu tempéré. Donc le contexte passé rapidement parce que vous connaissez hein, la biodiversité est en déclin dans tous les écosystèmes ou presque euh, et l'hétérogénéité euh, du paysage et la connectivité des, des habitats sont considérés comme étant essentiels pour le maintien de, de la biodiversité, en particulier dans les paysages modifiés par l'homme qui, qui sont en fait dominants presque tous les paysages sont, sont modifiés par l'homme. Alors pour pour les forêts, euh, on a un enjeu supplémentaire qui ont qui est qu'on a de nouvelles pressions qui s'exercent sur les, les habitats forestiers. D'une part, on a les pressions liées au changement climatique, mais aussi des pressions humaines du fait du développement et du déploiement de la bioéconomie. Donc, L'idée, c'est que les forêts sont censées contribuer à l'émergence de, de l'utilisation d'énergie renouvelable, euh, des matériaux aussi, euh, de construction par exemple, et puis euh, donc de contribuer au à la réduction du, du changement climatique, ou du moins du fait qu'il ne soit pas aussi important que ce qu'il pourrait l'être. Donc on attend beaucoup des, des forêts qui stockent du carbone et qui produisent de l'énergie et des matériaux. Et donc on, on attend, voire on désire, euh, une augmentation de l'extraction forestière pour euh, contribuer à, à, ces, à cette bioéconomie. Cependant, euh, en parallèle de ça, on sait que la biodiversité forestière, elle est déjà en danger. Elle représente une part importante de la biodiversité totale dans le monde, évidemment, parce qu'il y a des forêts, il y en a dans les tropiques, et en particulier aussi dans les forêts qui sont, de, dans les pays qui sont dominés par la forêt, pas l'inverse. Donc, c'est le cas dans, dans le nord de l'Europe, en Finlande, spécifiquement en, en Suède, puis aussi dans, en fait, dans toute la zone boréale, les pays sont dominés par la forêt. Euh, donc un, un exemple de, pour illustrer cette, euh, cette pression sur, euh, sur les habitats forestiers. Euh, donc ici, c'est sur les statistiques de, de, de la forêt de, de Finlande. On voit qu'on a un shift dans la structure des, des peuplements depuis 1950, avec une augmentation euh, de, très importante, triplement des surfaces de forêts très jeunes, inférieures à 20 ans, et puis dans la même période. Hein, une décroissance importante des, des forêts anciennes supérieures à 140 ans. Donc là, c'est jusqu'à 2012, mais les statistiques montent à peu près la, la même tendance se poursuit. Et donc, on a vraiment un changement dans la structure des, des forêts qui, qui modifie du coup leur, la qualité des habitats et, et la biodiversité. Donc en Finlande, à peu près un, un quart des, des espèces protégées sont des espèces forestières. Euh, pardon, des espèces euh, sur la liste rouge, donc en danger. Je ne sais pas si c'est équivalent à protéger. Euh, donc, je vais revenir un peu sur le, euh, un côté un peu plus conceptuel sur la biodiversité en, en forêt. Donc, elle est liée à l'hétérogénéité des, des habitats. Euh, pour, dans la, on a beaucoup de groupes d'espèces variées euh, dans, dans les forêts avec des niches écologiques très différentes et notamment beaucoup de groupes spécialistes. Euh, donc euh, c est, c est, ça veut dire que la plupart des espèces euh, sont liées à un habitat spécifique et donc l'hétérogénéité de, de ces habitats est importante pour la diversité globale du, de, des forêts. Euh, et donc cette diversité d'habitat et donc d'espèces euh, est le résultat des régimes de, de perturbation et de succession naturelles. Là, je parle de ce qui se passe naturellement. Et donc, euh, on, on, alors, ces perturbations, il y, a, il y en a de nombreux types, euh, et avec beaucoup, une grande variabilité, mais on peut les catégoriser un peu en trois grandes catégories. Euh, et donc, euh, j'ai gardé les termes anglais, parce que je vais les réutiliser sur des graphes euh, ensuite. Donc, on a les, les, les perturbations qui sont euh, sévères, qui vont euh, détruire l'intégralité ou presque d'un peuplement. C'est les grands incendies, les tempêtes. Donc, ça, c'est des perturbations très, très sévères. Très... Et ensuite, la deuxième, c'est un peu moins intense. Donc, elles vont détruire qu'une partie du, du peuplement, avec une variabilité dans la, la quantité d'arbres détruits. Donc, ça va être des feux de faible intensité ou des coups de vent qui vont détruire qu'une qu partie. Alors, souvent, c'est certains arbres qui sont détruits plutôt que d'autres. Ce n'est pas complètement aléatoire. Et puis, la, la troisième catégorie, c'est le moins intense. Ça va être ce qu'on appelle le, le gap dynamic, c'est seulement euh, donc les, les trouver quelques arbres, ça peut être la mort individuelle d'un seul arbre, euh, soit parce qu'il euh, a été attaqué par un insecte, ou parce qu'il y a un coup de vent, c'est un arbre un peu plus fragile que les autres. En euh, Enfin, bah, c'est la neige aussi, donc le poids de la neige peut casser des arbres. Donc ces, ces, euh, ces perturbations, elles, elles opèrent à différentes échelles spatiales et temporelles. C'est le graphique euh, que j'ai mis euh, à côté, donc beaucoup de références euh, nordiques, mais ça marche dans d'autres euh, types de forêts. Donc les, les grandes perturbations qui sont euh, très sévères, elles sont relativement moins fréquentes, et par contre, elles, euh, elles affectent des, des surfaces plus importantes. Et donc en fait, euh, plus on va avoir des perturbations de, de faible intensité, plus elles vont être en fait, fréquentes, et, et affecter des, des surfaces euh, plus faibles donc en fait on a une diversité de ces, euh, de ces perturbations et ensuite donc, de la succession de ce qui se produit euh, après et euh, elles ne sont pas exclusives l'une de l'autre donc en fait elles peuvent se superposer euh, avec le temps euh, voire même certaines vont influencer euh, la, le fait que l'autre se produise donc en fait ça va créer une grande diversité d'habitats du fait de, bah, des conséquences de ces perturbations qui peuvent durer euh, pendant des décennies, et donc se superposer les unes aux autres. Donc euh, si on regarde euh, les forêts euh, gérées, par contre, donc, parce que là c'était ce qui se passe naturellement, euh, et ben, on peut dire que la gestion forestière supprime ce régime de perturbations euh, naturelles, ou du moins le supprime en partie, et le remplace par des perturbations euh, humaines qui sont... Euh, globalement les extractions forestières de différentes natures. Donc, en fait, dans les forêts euh, gérées, on a une réduction de la variation des perturbations dans leur intensité et dans leur fréquence, et donc une réduction de la diversité des, des événements qui se produisent dans les habitats. Et on peut dire que ça a conduit à une homogénéisation des habitats forestiers, à la fois à l'échelle parcellaire et à l'échelle paysagère. Donc, euh, cette, euh, la, la, la gestion des forêts, donc en fait l'extraction du, du bois, réduit à la fois la qualité et la diversité des, des habitats par rapport aux, aux forêts naturelles. Donc, ici, c'est de nouveau un exemple forêt boréale en Finlande. Euh, c'est une coopération aussi avec le Canada, donc c'est vrai sur deux continents. Euh, et donc, c'est la, la comparaison entre la, la variation des, des perturbations entre les forêts naturelles et les forêts gérées. Donc, je ne vais pas aller faire tout le détail de ce tableau, mais euh, l'idée générale, c'est que la, la variation des perturbations, par exemple leur taille, leur régularité, leur fréquence, euh, sont beaucoup, la, la variation est beaucoup plus faible dans les, dans les forêts gérées. Donc, par exemple, la, la, la récurrence des, des perturbations euh, ben, dans les forêts gérées, ça va être la fréquence des coupes. Donc euh, on a beaucoup de systèmes en, en coupe rase en Finlande, et donc en fait c'est la longueur de la rotation qui détermine la fréquence des perturbations, qui varient un petit peu selon les le gradient nord-sud, mais finalement la variation est très faible par rapport à ce qui se passe naturellement. On peut avoir des incendies de forêts très jeunes, ou bien des forêts qui, qui, qui durent très longtemps, jusqu'à cinq siècles, sans, sans avoir de perturbations euh, majeures. Donc l'idée qui est émergé dans les années 90, si je ne me trompe pas, c'est qu'on euh, pourrait gérer euh, la, la forêt de manière à, sans, en s'inspirant de ces régimes de perturbation euh, naturelle, donc il y a vraiment l'idée forte d'imitation pour essayer de recréer les structures qui sont importantes pour la biodiversité. Donc ces structures, ça va être la présence de bois morts, de grands arbres, une diversité de, de végétation, diversité verticale, donc avec différentes strates. Et puis, euh, alors c'est un grand enjeu dans les forêts de, nord de l'Europe, c'est la présence de, de feuillus, puisqu'on a des, des plantations de, de résineux. Donc euh, globalement, les forêts mixtes, conifères, feuillus, et, et sont, sont très faibles. Donc ces, ces modes de gestion alternatifs, ils ont été étudiés depuis euh, maintenant de euh, nombreuses années. Et finalement, l'idée c'est de se mettre un peu entre deux extrêmes. L'extrême, c'est celui qui est le business as usual, hein, le, la gestion recommandée. Donc, en Finlande, c'est forêt plantée, monoculture, 2 à 3 éclaircies, rotation de 80 ans, et puis euh, coupe -rase à la fin. Et euh, je dirais que 90% de la forêt est gérée de cette manière. Et puis de l'autre extrême, c'est bah, l'absence de gestion. Donc, c'est les forêts euh, protégées ou qui ont différents statuts, mais dans lesquelles on, on ne fait rien. Et donc, dans lesquelles se réinstalle ou s'installe des, des successions euh, naturelles, avec l'éclaircie naturelle et la régénération naturelle des, des forêts. Et donc, entre les deux, euh, on peut essayer de faire d'avoir des pratiques qui vont euh, recréer certains aspects peuvent bénéficier à la biodiversité. Donc, je les ai classés un peu dans, dans cet ordre-là. Il n'y a pas vraiment de, de classement entre les deux, deux extrêmes. Mais euh, une, une pratique qui est très répandue, qui est même obligatoire en, en nombreux pays maintenant, c'est de garder quelques arbres au niveau de, au moment de la coupe rase, Donc, c'est censé augmenter la diversité structurelle dans la succession suivante. On peut ne cas, euh, mais ça ne va pas forcément être le cas de continuous cover forestry ou euh, continuous attention. Donc on va avoir des, des différentes... Euh, L'habitat forestier qui va résulter de ces, ces gestions ne sont pas, pas toujours les mêmes. Ce que je n'ai pas mis dans ce tableau, c'est aussi euh, l'usage du feu, du feu contrôlé qui est très utilisé dans certaines régions euh, qui pourrait l'être plus euh, en Finlande, par exemple. Pour créer aussi des habitats liés bah, aux perturbations du feu. Euh, donc, euh, cette diversité de gestion, elle va euh, donc, recréer des, des structures de, de la forêt qui permettent à la biodiversité de, de s'exprimer, par exemple le bois mort. Euh, par contre, euh, l'usage d'un seul mode de gestion à l'échelle d'un paysage va augmenter la biodiversité localement. Par contre, elle va, elle aussi, Homogénéiser les habitats euh, à l'échelle du paysage. Et donc, il la diversité bêta. Donc, comme, euh, si on applique toujours le même mode de gestion, on va toujours obtenir les mêmes euh, sortes d'habitats de, de, forestiers. Alors, c'est un problème, ce que j'ai déjà dit, mais je le redis ici, c'est qu'on a des relations antagonistes entre certains groupes d'espèces. Par exemple, sur les espèces aproxyliques, on a des espèces spécialistes plutôt de forêts anciennes, humides. Euh, avec peu, peu d'ensoleillement et puis au contraire beaucoup d'espèces qui vont être associées à euh, les stades précoces de la succession et voire même qui vont s'exprimer que si c'est très sec très ensoleillé etc donc l'inverse et puis pareil pour pour les, la flore c'est relativement connu que on a aussi des espèces qui sont fortement dirigées par, en fonction de, de l'ensoleillement des forêts denses ou au contraire des, des forêts euh, très parsemées donc, c'est un, un peu ce que j'ai retrouvé dans, dans ce résultat. Donc, en fait, ici, c'est un paysage qui a été... Euh, euh, donc, c'est des résultats de, de simulation. J'ai regardé la, la proportion d'habitats euh, favorables dans, dans le paysage pour six espèces indicatrices. Elles sont choisies pour représenter différents euh, cortèges euh, d'espèces. Et quand on gère un paysage avec le même mode de gestion, donc ici, c'est les modes de gestion qui sont à peu près ce que je vous ai présenté euh, tout à l'heure. Euh, si on si on gère l'intégralité du paysage avec le même mode de gestion, on obtient euh, euh, des, des proportions d'habitat euh, favorables pour chaque espèce. Et ce qu'on peut voir ici, c'est donc le premier, c'est l'absence de gestion. Et donc on peut voir ici qu'il y a deux espèces qui vraiment ont besoin de rotations très longues et de d'arbres anciens, de forêts denses. Et donc c'est surtout l'absence de gestion qui, qui les favorise. Par contre, il y a d'autres espèces. Être euh, très favorisés par le euh, continuous growth forestier. Je n'ai pas trop parlé, euh, en français c'est futé irrégulière, je crois. donc C'est euh, le fait qu'il n'y a pas de couperase et qu'on va extraire des arbres de manière euh, répétée, mais euh, très peu à la fois. Et donc euh, en, en forêt boréale, ce mode de gestion va plutôt favoriser les, les, les arbres feuillus. Et donc ce sont des espèces qui sont associées à, à la présence d'arbres feuillus. Et puis euh, on a le dernier exemple que je voulais montrer ici, c'est un, un pic donc, qui est dépendant du bois mort, et donc c'est euh, l'absence d'éclaircies, ça fait des forêts denses, ça augmente la, la mortalité euh, naturelle des, des arbres, donc il y a beaucoup de bois mort dans, dans ces forêts. Donc on voit que ce n'est pas toujours le même mode de gestion qui favorise telle ou telle espèce. Donc, sur cette idée, euh, on peut dire qu'il est relativement improbable de, de trouver un seul mode de gestion alternatif qui va permettre le maintien de toutes les formes de biodiversité à la fois. Et donc, c'est ce que j'ai euh, appelé la diversité de gestion, que je définis comme euh, la combinaison d'une variété de pratiques à l'échelle du paysage. Donc, après cette longue introduction, je vais maintenant vous présenter euh, cinq hypothèses euh, sur la diversité de gestion et comment elle pourrait euh, bénéficier à au maintien de la biodiversité. Donc l'hypothèse 1, elle est relativement... Euh, elle, elle découle de, directement de ce que je viens de, de dire, c'est que euh, la diversité de gestion augmente la diversité d'habitat et donc la diversité bêta à l'échelle du, du paysage. C'est ce qui est représenté ici dans des petits paysages euh, symbolisés par différentes couleurs, différents modes de gestion. Et donc si on, on passe de, de 3, à 5 ou 9 euh, modes de gestion dans le paysage, on devrait voir... Euh, une augmentation de la diversité totale à l'échelle du, du paysage euh, du fait que ce sont des habitats légèrement différents, voire très différents qui sont créés. Cet effet devrait être d'autant plus fort que euh, ces modes de gestion sont répartis de manière euh, égale euh, sur, le, sur la surface. Donc on a des paysages dominés par quand, quand on a un mode de gestion qui domine par rapport aux autres en termes de, de proportion de surface, cet effet c'est sans doute plus faible que si on répartit euh, les surfaces sur les différentes modes de gestion. Donc là, c'est l'idée d'hétérogénéité d'habitat euh, classique. Éventuellement, on peut retrouver euh, l'hypothèse d'hétérogénéité intermédiaire, ce qui fait que si on ajoute trop de diversité de gestion, on va euh, fractionner et, et fra fragmenter les, les habitats de chacun d'entre eux, donc peut-être la diversité rediminue. Re c'est un, un débat en écologie du paysage, je pencherais plutôt pour l'option euh, c'est-à-dire que plus il y a de modes de gestion, plus on a diversité d'habitats et d'espèces. Alors un exemple, donc ça c'est un travail de simulation basé sur les mêmes six espèces indicatrices dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai fait un indice agrégé des six espèces. Et donc si on, on augmente le, le nombre de, de modes de gestion dans, dans le paysage de manière totalement aléatoire, ensuite on les distribue aléatoirement dans, sur les différentes parcelles, on a globalement une augmentation de la disponibilité d'habitat euh, par rapport à, à, à, à la gestion euh, euh, actuelle qui est le, que j'ai utilisée comme référence ici. Donc environ 30% de plus que si on utilise le mode de gestion qui est appliqué actuellement, avec une très grande variabilité. Euh, si je sélectionne uniquement cinq modes de gestion qui sont les, les, pour lesquels on attend le, le plus de bénéfices pour la biodiversité, donc les rotations les plus longues, euh, par exemple, euh, on peut euh, obtenir jusqu'à 50% d'augmentation de disponibilité d'habitat et puis la variabilité est un peu plus, plus faible. Donc ça, c'est une distribution aléatoire des modes de gestion dans le paysage, mais on peut aussi, évidemment, cibler les modes de gestion sur, en fonction de la structure des peuplements à, à l'état initial. Donc euh, on peut aussi euh, essayer de viser le haut de cette, de cette variabilité. Donc la, la deuxième hypothèse, est, euh, elle est liée à, à la temporalité des, des paysages, donc c'est des paysages forestiers sont, sont dynamiques sur le temps long, mais ils sont dynamiques, et donc euh, ce, je, je propose de, de dire que euh, le fait d'avoir des gestions qui soient asynchrones augmente la stabilité et la disponibilité d'habitat dans, dans le temps, donc c'est ce qui est représenté dans ce petit paysage, donc on a... Euh, euh, trois, trois couleurs principales, donc jaune, euh, orange, vert et puis bleu, et puis différentes nuances en fonction de, de l'âge du, du peuplement. Et donc, euh, si au départ on a à peu près toutes les classes d'âge et tous les, les, les trois modes de gestion représentés, euh, et bien euh, autant à l'instant d'après, peut-être plusieurs décennies plus tard, on va retrouver. Euh, de nouveau à l'équilibre. Alors, certaines parcelles auront été euh, récoltées, on va retomber sur le stade euh, de, du début de la succession, mais les autres forêts auront euh, dans le même temps euh, grandi, et donc on va avoir euh, une, une dynamique du paysage qui va faire que le, tous les habitats vont être représentés à chaque, euh, chaque période de temps. Alors, pas au même endroit, mais à chaque fois, cette, cet habitat sera, sera disponible ce qui n'est pas le cas si on a des paysages qui sont synchronisés. Donc ici, par exemple, on a un premier paysage où on n'a que des forêts euh, matures prêtes à être récoltées. Et donc, même si on applique euh, des modes de gestion alternatifs qui vont favoriser tel ou tel aspect de, de l'habitat, et eh ben, le quelques décennies plus tard, on aura surtout des forêts qui sont au stade euh, du début de la, de la rotation. Et donc, ce pas les mêmes habitats fin de, de rotation. Et donc, on va avoir des périodes de temps où euh, on va avoir des, des fluctuations importantes de la disponibilité d'habitat et des périodes même où certains habitats ne vont plus être présents ou être très rares, euh, jusqu'à ce que bah, la rotation se fasse et que de nombreuses décennies plus tard, de nouveau, ces habitats soient de nouveau disponibles. Donc ça, ça peut être un problème pour le maintien de la biodiversité à long terme si jamais la, la disponibilité d'habitat descend trop, trop bas et que les espèces n'ont plus de... Habitat pour se retrouver, même si on a une diversité de gestion, des gestions alternatives. Donc, on peut éventuellement passer d'un état de paysage à l'autre en euh, espaçant euh, les, les actions euh, liées à ces, ces modes de gestion dans le temps. Donc, c'est ce que j'ai appelé la, la synchronie et puis donc de, de distribuer dans le temps euh, les, les récoltes, par exemple ici avec finalement des, des, des parcelles qui seraient prêtes à, à récolter, mais on va prolonger la rotation de manière à ce qu'on retrouve cette hétérogénéité euh, dans le temps aussi, avec les différents stades présents à chaque fois. Donc on peut retomber sur euh, cette asynchronie entre les différentes, différentes parcelles. Alors un, un exemple de, de ça donc, que j'ai trouvé dans, dans la littérature, c'est un exemple de, en Suède. Euh, donc ils ont euh, simulé... Euh, la disponibilité d'habitat sur 150 ans pour un, une espèce forestière, un grand des décois un bon oiseau. Et donc, ils ont regardé la disponibilité d'habitat au, au, de, de, au cours du temps. Et, euh, et donc, ils ont appliqué le mode de gestion, euh, qui est sensiblement le même en Suède, fait. euh, le mode de gestion euh, usuel. Et donc, on a une légère augmentation de la disponibilité d'habitat au début. Donc, c'est la, la courbe en, en noir. Et puis ensuite, une chute très forte de la disponibilité qui correspond à une période de, de, de récolte intense. Et puis de nouveau, une augmentation, donc une, une fluctuation dans, dans le temps. Donc ce paysage-là est dominé à l'état initial euh, par des, des parcelles de forêt plutôt jeunes. C'est pour ça qu'on a d'abord une augmentation, puis ensuite une chute assez forte en même temps, parce que c'est finalement cette, ce groupe de parcelles, un tiers du paysage qui va être récolté sur une période de temps relativement faible. Donc ce qu'ils ont regardé, c'est qu'est-ce qui se passe si on étend la, la, la période de rotation, de 22 ans ou de 50 ans, donc, ce sont les deux courbes en, en pointillés en haut. Donc euh, le fait de prolonger les rotations, ça améliore la qualité des habitats, donc, on a une, une, une forte augmentation de la disponibilité d'habitat pour, pour cette espèce, mais on retrouve en décalé, certes, mais on retrouve cette forte diminution et donc ces grandes fluctuations dans la disponibilité d'habitat, et pareil avec 50 ans. Alors ce qu'ils n'ont pas testé, et finalement c'est l'hypothèse que, que je fais, c'est que si on mélangeait ces différentes périodes de rotation, on aurait sans doute une courbe un peu intermédiaire qui va lisser ces, ces fluctuations et donc permettre à la fois une augmentation mais aussi une, une rechute moins, moins forte plus tard. Donc, une stabilité dans, dans la, la disponibilité de l'habitat. C'est une hypothèse qu'il faudra sans doute tester. Alors, la, la troisième hypothèse, alors là, on entre vraiment dans, dans l'écologie du, du paysage encore un petit peu plus, c'est que je, je n'ai pas parlé de l'organisation spatiale. Et donc là, on, cette hypothèse, elle est sur l'organisation spatiale. donc L'idée, c'est de dire que l'adjacence ou la proximité spatiale entre tes parcelles Gérer différemment augmente la diversité. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Euh, la première, c'est que si on euh, mélange les modes de gestion, et ben, chaque mode de gestion va être réparti dans le paysage. Et donc, va mieux représenter les, les variations, euh, l'hétérogénéité naturelle du paysage. Par exemple, la topographie ou euh, les sols. Euh, donc, si par exemple, on a dans ce paysage une vallée et une montagne, ben, on va avoir tous les modes de gestion à la fois en vallée et en montagne. Alors, contrairement à, euh, à l'agrégation, on avoir des modes de gestion euh, différents, mais agrégés ensemble. Et ben, par exemple, si on a des gradients ici de topographie, et ben, on va avoir des situations qui ne seront pas représentées dans, dans, euh, dans, dans, les modes, dans chacun des, des modes de gestion différents. L'autre hypothèse importante, c'est que l'adjacence ou la proximité spatiale peut créer des, des lisières entre des habitats différents ou une proximité spatiale entre des habitats différents. Et on sait que euh, bah, les lisières sont des habitats particuliers, avec des espèces qui, qui préfèrent les habitats de lisière. Et puis, on peut avoir aussi des processus de complémentation, c'est-à-dire des espèces qui utilisent plusieurs habitats et qui ont besoin de cette proximité spatiale. Donc, on peut supposer que en tout cas théoriquement, que différents modes de gestion produisent des habitats différents et que certaines espèces vont utiliser les deux et vont avoir besoin de, des deux. Alors, pour rendre ça un peu plus euh, concret, j'ai ici un exemple. Alors, exemple alors, il n'y a pas beaucoup de littérature qui s'intéresse à, à ça. L'effet lisière, si, est très connu, mais l'effet de complémentation euh, en forêt, je n'ai pas, pas vu grand-chose. On a un exemple donc, euh, qui vient de Bordeaux. Et donc, ici, sur les, la richesse en, en papillons, une comparaison entre les habitats d'intérieur et les, les, les lisières. Et donc, presque systématiquement, on a une plus grande diversité d'espèces en lisière qu'à l'intérieur des, des habitats, que ce soit pour différents différentes âges de, de plantation ou, ou différents types de, de forêts. Euh, il y a d'autres travaux qui ont été faits sur d'autres groupes, par exemple les oiseaux ou les, les carabes, et globalement ça montre un effet positif de l'hétérogénéité spatiale euh, sur cet axon, et notamment la proximité spatiale entre divers habitats, et un effet positif des, des lisières sur, euh, sur de nombreuses espèces. Alors cette complémentation ici, elle est plutôt étudiée entre différentes classes d'âge, donc euh, par exemple euh, des milieux euh, ouverts, donc, euh, donc les... Mais... Les plantations au, au, au stade précoce, avec une de, de, de végétation qui n'est pas des arbres, qui ressemble peut-être plus à, à de la prairie ou à de la lande, d'ailleurs. Euh, donc C'est plutôt une complémentation entre forêt mature et habitat ouvert et la lisière entre, entre les deux. Euh, Il montre aussi qu'il y a potentiellement un effet négatif de fragmentation sur certaines espèces. Donc, euh, trop d'hétérogéité spatiale peut aussi être négatif pour d'autres. Donc, ce que je fais avec cette hypothèse, c'est que j'étends un peu cette, cette idée-là à des modes de gestion différents. Euh, théoriquement, on peut penser que certaines espèces peuvent bénéficier de la présence d'un mode de gestion qui favorise les grands arbres, avec les micro-habitats qu'ils qu portent, et de l'autre côté, un mode de gestion qui favorise le bois mort, s'il y a une espèce qui a besoin de, des deux, peut-être pour se reproduire ou pour se nourrir, différentes fonctions, donc sur des différentes structures. Euh, alors, la quatrième hypothèse, il y en a cinq, j'arrive à euh, la, la quatrième hypothèse, elle est, elle est relativement euh, consensuelle, c'est l'hypothèse de, de forêt euh, naturelle, donc la protection de toute la biodiversité nécessite des forêts non gérées, hétérogènes. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve euh, dans, dans la littérature euh, de, depuis de nombreuses années, c'est qu'on a besoin de ne pas gérer, parce que les modes de gestion, même alternatifs, ne peuvent pas remplacer les forêts naturelles. Il y a beaucoup de comparaisons qui ont été faites, il y a toujours des espèces qu'on ne trouve qu'en forêt naturellement gérée. Et donc on a besoin d'inclure l'absence de gestion dans la planification de la gestion. C'est pour ça que je n'ai fait une hypothèse, parce que euh, ça se décide de ne, pas, de ne pas gérer. Donc par exemple ici en, en Finlande, on voit que les forêts protégées ne euh, sont pas toujours représentatives de l'intégralité des, des gradients et de l'existence des différentes forêts. Donc, euh, les forêts protégées sont très nombreuses en, au nord, donc c'est historique, hein, c'est des forêts qui, sont, qui ont été moins, moins utilisées aussi par l'homme, donc elles sont plus, plus intactes, c'est pour ça aussi qu'elles ont été choisies, mais c'est aussi parce qu'elles sont beaucoup moins productives, et puis au sud, on a un pourcentage beaucoup plus faible, donc c'est environ, euh, alors ça a augmenté un petit peu depuis cette carte, c'est presque 20% au nord et 5% au, au sud, donc une, euh, en fait, une une hétérogénéité dans la protection des, des forêts et donc euh, ce que, sur, sur quoi j'essaie d'insister ici c'est que les forêts protégées doivent être représentatives des gradients naturels pour que l'ensemble des situations euh, soient représentées dans, dans cette non gestion, que ce soit les gradients climatiques comme ici euh, nord-sud mais aussi euh, topographiques ou édaphiques. et par exemple la France euh, les forêts protégées, eh ben, il y a des, des biais dans, dans les gradients en topographie, par exemple, beaucoup de forêts protégées en montagne, beaucoup moins en pleine. Euh, et puis, il y a un autre gradient, c'est celui de productivité, c'est souvent les sols les plus, euh, les plus ingrats qu'on va garder en, en forêt ou qu'on ne va pas exploiter, ou qu'on va dire, bon, ben, il n'y a pas beaucoup d'intérêt économique, on va protéger cette forêt. Et, et du coup, en fait, c'est le cas en, en Finlande avec... Euh, dans, dans, dans ces pourcentages-là, en plus, c'est surtout des forêts non, non productives ou moins productives qui sont, euh, qui sont protégées. Donc, par exemple, sur des sols très caillouteux, très, très secs, ou alors au contraire, sur des, sur des sols très humides qui sont euh, en fait euh, des, des, des transitions vers, euh, vers les, les tourbières. Donc, des forêts qui sont difficiles à exploiter ou même qui ne poussent pas très vite. Donc cette, cette idée-là, elle est relativement fréquente et donc on retrouve souvent une gestion multi-échelle, la planification l'exploitation durable des, des forêts, avec par exemple ici l'idée de, de, de planification en triade avec des, des forêts de réserve pour la préservation de la biodiversité des forêts multifonctionnelles, donc avec des modes de gestion extensifs pour promouvoir différents aspects, dont l'extraction, mais pas que, et puis des forêts de production. Donc ici, c'est un exemple canadien, et donc on peut voir que finalement, la zone intensive est relativement faible. Et finalement, cette distribution elle est plutôt favorable aux aux modes de gestion euh, alternatif et puis un petit peu de, de forêt euh, non gérée. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on on est sur un gradient avec une forêt euh, tempérée au sud, une forêt boréale euh, au nord, et donc euh, on voit que les, les trois modes de, de, de gestion ont été distribués euh, le long de, de ce gradient-là. Alors c'est aussi dirigé parce qu'il y a des forêts euh, plus ou moins intactes et favorables à la biodiversité, donc c'est plutôt vers celle-ci qu'on va se diriger pour, euh, pour mettre en place les, les réserves, mais je pense qu'ils ont aussi fait attention à, à avoir des réserves dans les deux types de, de forêts, donc préserver les, les gradients. Alors toujours lié aux, aux forêts euh, protégées, à la protection des forêts, euh, je fais l'hypothèse que euh, l'hétérogénéité de, de gestion dans euh, la forêt commerciale peut créer des corridors non permanents entre les forêts protégées, et ce, pour de multiples espèces en fonction de, de la rotation. On a ici... Euh, trois, un paysage qui représente trois, trois espaces protégés et puis euh, un, entre ces espaces protégés des euh, gestions alternatives qui favorisent tel ou tel aspect de, de l'habitat. J'ai ici euh, choisi de faire par exemple des habitats qui sont riches en bois morts euh, euh, en début de succession ou alors euh, des, des forêts plutôt matures avec des, la présence de vieux arbres qu'on qu peut créer par... Euh, l'application de différentes formes de, de gestion alternative. Et donc, ces, ces, ces parcelles forestières peuvent contribuer à la dispersion des espèces entre les forêts protégées à un instant donné. Et donc, en fonction ensuite de la dynamique qui, qui est liée à l'exploitation, eh ben, ces corridors peuvent fluctuer. Mais euh, il me semble que le fonctionnement en métapopulation n'a pas forcément besoin de corridors permanents et des connexions suffisamment fréquentes et, et, euh, et efficaces peuvent aussi servir à la recolonisation ou, la, ou, ou, euh, ou au flux de, de gènes voilà alors ici, ah oui j'ai un exemple aussi ici, donc euh, je n'ai pas d'exemple vraiment sur le sur les, les modes de gestion alternatifs, mais sur les woodland Habitats, donc c'est un, un terme qui est utilisé euh, en Finlande aussi, en, en Suède et ailleurs. Euh, c'est des, des habitats, donc euh, des, des forêts qui sont dans la forêt commerciale, qui ne sont pas protégées, mais qui sont de, de qualité euh, pour, la, de, pour la biodiversité. Donc ils peuvent, euh, alors en fait ils sont définis comme étant euh, favorables pour certaines espèces qui sont sur la liste rouge, donc, euh, donc ils ont un intérêt pour le maintien de la, de la biodiversité, c'est souvent des, des, petits, des petits fragments dans la forêt commerciale, mais ils peuvent contribuer à la connectivité globale du, du réseau des, des forêts d'air protégé, donc c'est ce qui a été testé euh, ici. Donc on a trois euh, zones géographiques en, en colonne, et donc deux, pour deux habitats euh, spécifiques des, des forêts, euh, on a un indice de connectivité avec ou sans ces, euh, ces, petits, euh, ces petits fragments de dans la forêt commerciale, et on voit que pour certains habitats, eh bien, ils contribuent grandement à la connectivité euh, de, de ces habitats. Alors ce n'est pas toujours le cas, et puis ça dépend de la distance de dispersion qui a été choisie, alors souvent ils sont un petit peu isolés, donc les, les distances de dispersion très, très faibles, et, une, les espèces qui ont des distances de dispersion faibles ne, ne bénéficient pas beaucoup de ces, euh, de ces petits éléments, mais euh, ceux qui dispersent mieux au niveau euh, intermédiaire, Distance intermédiaire, par exemple, peuvent grandement bénéficier. Donc, on peut faire un parallèle. Euh, finalement, le mode de gestion alternatif, c'est recréer des, des habitats favorables et donc, finalement, recréer des équipements de habitats qui vont ensuite potentiellement contribuer à cette, cette connectivité de manière temporaire, éventuellement. Alors, j'ai essayé de, de résumer ces, ces idées dans une dernière diapo. Donc, on a des arguments théorique et empirique sur la diversité bêta et la diversité de gestion, le lien entre, entre les deux. On n'a pas de validation formelle à l'essai de paysage, qui serait un paysage avec différents modes de gestion mélangés euh, ensemble et puis on regarde la biodiversité qu'on trouve dans, dans ces paysages-là ou un gradient avec plus ou moins de diversité euh, de gestion. Donc on n'a pas ça, mais on a beaucoup de comparaisons entre des parcelles qui sont gérées différemment et on, on sait que pour de nombreux taxas, on n'a pas les mêmes cortèges d'espèces. Au niveau de la dynamique euh, temporelle, euh, c'est un phénomène qui, qui est très connu. On sait que les paysages forestiers, ils arrivent en temps et que à l'échelle parcellaire, à l'échelle du, du paysage, par contre, il n'y a pas beaucoup d'études, je trouve, sur les fluctuations en disponibilité d'habitat euh, à l'échelle du paysage. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire en termes de, et bien, comme je disais, de, de de période où les habitats par exemple ne sont plus disponibles du tout et puis en termes de connectivité parce que ça veut dire que les espèces doivent disperser fréquemment ou en tout cas euh, en suivant la dynamique du, du paysage et donc ça peut avoir des implications pour, pour la gestion et je n'ai pas vu beaucoup d'exemples là-dessus euh, on a quelques exemples de processus de complémentation entre classes d'âge donc entre des, des forêts de, différentes euh, en particulier entre milieux ouverts et, et les forêts matures, je n'ai vraiment pas beaucoup d'infos sur la complémentation entre euh, différents modes de gestion, sur le fait de mélanger les modes de gestion ou non. Euh, alors je n'ai pas fait toute la littérature, j'en ai fait un petit peu et je pense que c'est une hypothèse qui, est pas, qui reste vraiment une hypothèse pour le coup. Euh, et puis enfin, bon, on a un consensus sur la nécessité d'avoir de, des forêts non gérées. On a sans doute besoin de mieux évaluer leur représentativité notamment en fonction des gradients naturels, climatiques ou de, de sol. Par contre, j'ai vu très peu de recherches sur la connivité spatiale et temporelle de, de ces dans, dans les forêts. Il faut dire que c'est un, un concept qui est relativement récent, donc c'est pour ça aussi peut-être c'est pas encore beaucoup étudié.